Écoutez-moi les petites morgéabs, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir évidemment le dudu, le dudu du dimanche tous les midis, un euh, duel sur Marvel Snap, un BO1. Et ensuite, évidemment, on fera le BO3 d'ici un mois, deux mois. Mais l'idée c'est de commencer euh, pour le format de la vidéo aussi de faire un V1. Euh, cette fois-ci, c'est, vous l'avez vu, évidemment, sur euh, la vignette, Nina Isnoob. Euh, bon, tout le monde la connaît évidemment. Streameuse et euh, youtubeuse anglophone euh, qui a joué à Battlegrounds euh, que moi j'ai connu sur euh, Battlegrounds et maintenant qui fait beaucoup de euh, Marvel Snap alors euh, je vais vous proposer je vais vous présenter très rapidement les deux decks que je vais jouer l'idée c'est de jouer des decks qui sont euh, un petit peu euh, originales originaux, et en même temps, euh, à quand même avoir des decks puissants, des decks de, de battle, finalement, des decks hyper intéressants, surprenants. Donc je vais jouer le Tempo Atuma que j'ai présenté hier ou avant-hier, je crois, en vidéo, une decklist absolument incroyable, qui a gagné un tournoi récemment sur... Euh, je propose la liste comme ça, bim euh, Qui a gagné un tournoi sur Internet, donc une liste très très très très cool, très surprenante. Et vous allez voir que ces decks, ces decks à elle sont très intéressants aussi, enfin voilà, c'est vraiment un super match je pense que vous allez apprendre plein de choses, vous allez passer un super moment, j'en suis persuadé. Et il y a euh, cette version-là, mon coup de cœur de la méta, la version de Kalas, le euh, Doomwave, finalement le nouveau Doomwave, euh, avec du Spider-Woman, avec du Mister Fantastic, du Daredevil, enfin voilà, un deck un peu counter, un deck un peu euh, tempo, enfin voilà un truc, il a un deck un peu combo avec ce côté She-Hulk Wave, enfin voilà, il y a plein plein de choses euh, à faire avec ce deck. Avec les deux decks, je trouve que ces deux decks qui entre guillemets se ressemblent un peu, c'est des tempos, bref. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'en parle à la fin, mais je le dis maintenant. Euh, J'ai créé un TikTok qui s'appelle euh, tout simplement The Fichou. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je propose des petites vidéos sur euh, donc Marvel Snap. Des petites vidéos euh, donc de TikTok, quoi, euh, pédagogiques et en même temps euh, drôles. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur TikTok The Fichou. Euh, vous avez les lives également sur Twitch. Twitch.tv The Fish enfin The Fish sur Twitch, euh, tous les mardis, tous les jeudis, de 10h à 19h, vous savez où me retrouver, je vous invite même à vous abonner si vous le souhaitez, alors euh, soit YouTube c'est gratuit, soit sur Twitch c'est payant, mais vous pouvez avoir un abonnement gratuit chaque mois sur Twitch si vous avez un compte Amazon Prime, donc si vous avez Prime, vous dites ah bah oui c'est vrai que je dois utiliser ce compte, parce enfin ce, cet abonnement parce que ça soutient le streamer, sur ce j'arrête de vous embêter avec ça, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti, on démarre tout de suite contre Nina, le premier match. Je vais jouer le tempo à Touma et ensuite je passerai sur le Doom Wave de Kalas. De deck assez surprenant, de, de deck assez tempo finalement, de deck new meta aussi qui n'existait pas, en tout cas qu'on voyait très peu euh, qu'on voyait très peu dans euh, la méta précédente, évidemment. Euh, la méta avec des.. Euh... Bon, je vais pas snap avec ma main, je ne pense pas. Pour le moment, main pas spécialement exceptionnelle. Euh, bah, L'idée c'était de faire plutôt armor au mid into Atuma, mais avec la tour au c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que je vais armor à gauche. Into Atuma à gauche. Oh waouh. Oh le quack. Oh, le quack d'une vie. Oh le quack. <rire> la déteste, je crois. Oh non, le quack! Oh waouh, c'est dur ça! Oh, c'est dur, dur, dur! En plus, j'ai rien à faire derrière. Bon, l'énorme avantage ici, c'est qu'elle ne, elle ne snap pas. Je pense qu'à sa place, j'aurais snap maintenant. Alors, elle va peut-être snap maintenant, ce qui est la même chose. Elle décide de ne pas snapper. Le problème, c'est qu'il y a l'astéroïde. Donc, l'Atuma, il va forcément sur astéroïde. Euh, Quoique, je peux faire d'abord sur Shuri et ensuite ça va sur Astéroïde. Donc, c'est quand même un gros body. Je crois qu'on va faire ça. Ouais, il y a peut-être moyen en vrai. Il hein. y a peut-être moyen. Genre Atuma into Professor X into Destroyer. Pour le moment, on voit quoi de son deck Quake et Juggernaut. Intrigant. Shuri. Hein oh, elle est jolie sa Shuri. Très très sympa. J'ai l'initiative. Est-ce qu'elle va jouer ici C'est une vraie possibilité vu qu'elle va jouer une grosse créa. Est-ce que le play, c'est pas... Je bloque ici. Je pense qu'elle va jouer une énorme créa là. Je bloque. Vision. Ah, vision, elle, ça peut se déplacer, c'est un peu chiant. Vision, c'est un peu chiant. On a 30. Le problème, c'est que si on fait ça, on n'a pas d'autres créa. La question, c'est est-ce qu'elle va déplacer Vision Ça marche comment si elle fait Taskmaster sur Shuri ça copie la vision, mais est-ce que ça copie vision Qui recopie vision non, Enfin, est-ce que ça fait 28 x 2 C'est ça, c'est beaucoup. Hein. Je pense qu'il faut partir. Je pense qu'il faut partir. Je pense que là, on a une sortie trop lente. Hein. Finalement, on a fait que Atuma. Normalement, on est censé avoir. Enfin, si, on a fait armor, mais on... je pense qu'on perd vraiment sur ce play. Là, honnêtement, si on a les 3 points, c'est peut-être un peu différent cette, cette partie. Hein. C'est peut-être un peu différent. Donc, les points plutôt à droite. Comme ça, on peut storm à droite et bloquer le lieu. Je pense qu'on a un matchup qui est plutôt intéressant parce que justement, on peut locker les lieux. Bah, typiquement, euh, Professeur X sur New York. Je pense que ça peut être super fort. Osmo à droite. Ah, c'est problématique. Wake. Ouais. Ça change un peu la donne. Pas tant que ça, mais ça change un peu la donne. Le Raft. On essaye de le gagner ce Raft qu'on envie de professeur au mid c'est un peu bizarre en vrai si elle se bloque sur le raft et qu'on bloque New York je pense que je vais snap je crois que je vais snap en vrai je crois que mon X qui bloque New York c'est trop c'est trop, trop fort et en fait je pense qu'à gauche après il y a ce nightcrawler qui est un peu chiant il y a Goose dans son deck. Il y a Nightcrawler, Goose, Quake, Juggernaut, Shuri, Vision. Deck un peu de déplacement tricky. Oh, ça c'est chiant. Oh, ça c'est chiant. Même avec les 6, on passe pas. De toute façon, on peut pas jouer. Hein. Est-ce qu'on le bloque? Titania, Storm. On va Storm, Titania. Ah c'est horrible, hein. je crois qu'on perd sur ce aéro. Vous voyez, il y a de plus en plus de decks comme ça, un peu tempo, mais en fait, il y a autant de joueurs qu'il y a de decks tempo. Parce que là, bon, elle elle aime bien le côté déplacement, donc elle a joué un peu avec des Juggernauts, des Nightcrawlers et tout. Moi, je préfère le côté value, par exemple. Mais, euh... Ok. Bon. C'est strong, quand même. Hein. Là, c'est horrible d'avoir perdu cette ligne. Hein. Après, elle a peut-être pas beaucoup de points, mais... Le problème, c'est que là, je peux rien jouer à gauche. Honnêtement, cette game, il faut partir. Hein. À partir de ce Professeur X sur Aero, il change tout. Hein. C'est dommage, parce que notre play, il y avait vraiment une idée, hein. Notre pro... Mais je pense que ça va être compliqué parce que le fait, nous, d'avoir un destroyer qui peut se faire déplacer, d'avoir un Atuma qui peut se, <rire> qui peut se faire déplacer, d'avoir un professeur X qui, si on n'a pas l'initiative, même si on peut l'avoir avec notre deck, on, a quand même... on est early, hein, on peut se faire déplacer. Je pense que, <rire> théoriquement, le match-up, il est horrible, je pense. On va voir, hein, mais je pense que c'est un match-up qui est super, super compliqué parce que justement, il y a tous ces petits déplacements et tout. vais snap T1 Parce que j'ai Sunspot, Lézard, Storm Donc ça c'est vraiment l'early très très fort du deck Ah, Décidément Bon après Lézard est quand même bien Elle aura pas forcément euh, Lézard Elle Et Sauron, Sauron c'est pas si mal hein. Sauron ça annule les effets des cartes continues Professeur X ça continue Claw et Red Skull a continue. Ouais. Wow, sérieux Sérieusement J'ai Storm au mid. Non Storm sur Machine World. Non Storm au mid comme ça je peux clo à gauche. Peut-être Juggernaut ici Non Storm aussi, waouh. Non, mais là on peut plus jouer après. Oh waouh, j'ai quand même des points. Hein. Donc je fais quoi Je fais 0 là. Tania ici. Armor ici. On peut plus jouer là, on peut plus jouer là. Et c'est le sunspot qui va décider. Eh, on est bien hein, en vrai. Hein. Là on peut plus jouer, c'est fini. On a bloqué tous les deux. <rire> on, a vraiment, on est vraiment deux enfoirés. Hein. On a bloqué totalement le jeu au T4. Là j'ai un early qui est bien vénère là. Bah j'ai gagné hein, je gagne à gauche, je gagne euh, au mid, on a découvert un Gambit. Attends Gambit il était dans son deck ou il a été généré Non il a été généré aléatoirement. par euh, comme nous saurons, quand l'Ace, ok. Pourquoi ouais, elle s'appelle ça l'ami <rire> C'est bizarre. On va un snap T1, elle va me détester, le monde me déteste. Le monde déteste les snappers T1, je sais pas pourquoi. C'est dommage. Alors que nous, on a juste envie de jouer plus de cubes. On est juste des gourmands en fait. Les snappers T1, on est des gourmands. Des goinfres de cubes. En fait, l'avantage, c'est que je fais Storm et je, fais, je joue pas derrière Storm. C'est pour ça que c'est important de, de bourriner la, la ligne à droite. Mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce deck. Hein. Ah. Un peu chiant ça. Oh wow, de bah, toute façon on a les mêmes cartes assumus. non Enfin, oh Shuri. Shuri avec Red Skull c'est quand même strong. Faut juste faire gaffe à l'aéro. La Shuri est vraiment magnifique comme ça, hein, franchement. Ouais, le Sunspot il carry quand même là sur la ligne. Zéro, Tania, Quake. Ah non, elle veut pas switcher Quake. Intéressant. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît bien. Je trouve que les matchs en mode battle, ils, sont tellement, ils ont tellement plus de saveur que des matchs en ladder. En fait, le ladder sert à kiffer le mode battle, à avoir de l'expérience pour vraiment prendre du plaisir dans le mode battle. Après, c'est peut-être parce que dans le ladder actuellement, il n'y a rien après Infini. Genre, tu passes Infini en 4 heures et après, tu as fini quoi. Storm, waouh. Bon, après, on est sous chouri donc c'est cool. Et elle peut Juggernaut. Est-ce qu'on fait ça Ça n'a pas de sens. Je crois qu'on va juste Claw. Ça peut être chaud. Hein. Si, genre, elle arrive à. Ah, ça peut être tendu. Hein. Il est chiant son deck. Hein. Goose, Quake, euh... Vision qui peut se déplacer. L'avantage, c'est qu'on gagne à gauche. Donc, si elle déplace, euh... c'est pas mal. Hein. Le problème, c'est que là, je peux pas faire grand chose. Elle, elle peut faire plus de cartes. Je peux juste armor. Après ce qui est bien c'est que Sunspot au moins euh, je prends quand même les points Je pense que je vais juste Armor et passer de toute façon j'ai que ça à faire Ouais le Clos est intéressant Vision c'est pas mal hein ah, J'aime bien quand même le spot je, je, je suis bien sur les trois lignes Et en fait l'avantage du sunspot c'est que même en jouant que Armor bah je fais quand même les plus 4 qui me font passer à 12 donc si. Elle amène vision sur 0, bah je suis quand même devant. En même temps, la ligne de gauche, je gagne. Donc, je pense qu'elle a, dans tous les cas, elle va déplacer vision. Et elle ne peut pas jouer à droite. Non, c'est le play parfait. Hein. J'aurais même pu. Ouais, non, en vrai, c'est passer ou faire armor sunspot. C'est presque pareil. Ok. Ouais, elle était trop derrière ici. Elle était trop derrière. Là maintenant on va jouer les deux, cinquième manche, donc là ça, ça rigole plus, celui qui snap ça va direct à 4. le zéro on peut le garder sur 0 zéro Red Skull sur le dernier tour, Nidalevir et Mojo World, c'est deux lieux un peu chiants. on a une main qui est extrêmement lente, si elle snap on doit partir malheureusement, pour le moment elle a pas snappé de manière agressive donc ça c'est plutôt cool. Sunspot sur Mojo World, j'aime pas trop parce qu'en en fait c'est le nombre qui va compter. Bon, je m'en sors un petit peu mieux. Donc ouais, c'est le nombre qui va compter. Après, elle peut faire 4. 4 créas. Storm A. Bah, pour le coup, euh... il, y avait, il y avait du sens. Il y avait du sens dans le play. Bon, on a quand même un peu de points. Et c'est quand même tendu. Le Sunspot peut gagner la ligne trop facilement. Elle va jouer une carte derrière ou elle va rien jouer Si elle joue rien et que je fais Titania Cosmo, je suis trop rect. Est-ce qu'elle va jouer un truc Je pense qu'elle va quand même jouer une carte. Donc dans ce cas-là, je ferai Titania Cosmo. Je lui donne Titania. Et elle me la redonne en jouant une créa. Oh, c'est un peu risqué mais je suis à l'aise avec ce play donc je lui donne Titania, elle joue une créa elle me redonne Titania j'ai quand même pas mal d'avance hein. j'ai 8 points d'avance c'est beaucoup est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va abandonner la ligne, je crois que je vais Professeur X ici et je pourrais finir par clos au mid, je boostera à droite, donc ça c'est un peu le, ouais, le play bien gourmand là Blocage de ligne, le professeur, le claw. Le papa, on a eu une mauvaise sortie, mais on, on s'est bien rattrapé. Finalement, la Storm nous a un petit peu aidé. Le petit top deck de la Titania était bien. Le spot avec Titania, où on lui donne, elle nous le redonne, il est très très intéressant. Titania, c'est une carte qui est... C'est probablement la carte la plus difficile du jeu à jouer. Elle peut bloquer l'adversaire, elle peut être jouée sur T6. Maintenant, elle peut bloquer aéro. Euh, tu peux parfois, même dans certaines situations, la jouer T1. Tu peux parfois la jouer avec Bar Enfin, C'est une carte qui a un énorme potentiel. Et c'est très très cool à jouer, mais c'est vrai que c'est un peu casse-tête, et parfois tu vas te foirer aussi, mais là il faut faire. J'ai considéré que ce play-là, sur le long terme, il était bon. Ok. Chouris. Bah Ça devrait être gagné. Hein. Ça devrait être gagné. Ah mais non Si, elle peut déplacer Nightcrawler, ça fait 10. Ça veut dire qu'elle passe. En ah vrai, ouais, le truc, c'est que si elle fait. Je déplace Nightcrawler à gauche. Juste Nightcrawler, ça fait 2 points. À moins qu'elle quake au mid. Ça changerait quoi Rien. Nightcrawler à gauche, elle est à 10 plus 6. Ça fait 16 contre 16 tout je pense que c'est et à droite elle on est d'accord elle peut dans tous les cas jamais gagner à moins qu'elle ait un clos aussi je vais mettre clos je pense hein. en vrai red skull était tentant mais... en vrai red skull était tentant sais pas en fait je me dis si elle fait clos aussi bah je gagne elle peut. Hein. Franchement, vu son deck avec Vision, Aero, Storm, le Clos, il est très très probable. Il y a trois cartes que j'ai pas vues dans son deck. Elle a Sunspot, Nightcrawler, Goose. Ouais. Bah, je peux vous montrer sous cet angle-là. Moi, en fait, j'ai cette Vision-là quand je joue. Donc, j'ai mon tracker, son tracker. Vous voyez Vous voyez, il y a trois cartes que je ne sais pas. Pas j'imagine, elle l'aurait fait, je pense. l'eau ça faisait la win pour elle, souvent. En plus, elle mettait une troisième créa au mid, donc avec le Nidalevire, elle était vraiment bien. Vision qui défausse, Isetania qui défausse chez moi. Vision est une bonne carte, je vais snap. Je considère que j'ai un avantage ici, dans le play, donc je vais snapper. J'ai un avantage de... pas forcément de tempo, quoique j'ai Lézard, Cosmo, Atuma, donc j'aime bien. Ah non, ça marche pas, je crois. A bah, tout ma astéroïde ça marche pas trop. Après au pire je peux faire sunspot. Je sunspot sur Goose. Ah. C'est pas mal ça. Quoique. Bah il y a Vision qui est parti. J'aime bien un Storm ici. J'ai l'initiative. Donc je vais sunspot... Cosmo, ou juste Sunspot et Cosmo à droite, le problème c'est que c'est jogger Juggernaut à gauche ça me fait éclater, elle aurait fait Juggernaut avant, je pense qu'elle aurait fait, à moins qu'elle ait top jogger Juggernaut, mais on va partir du principe qu'elle a pas top jogger Juggernaut, donc on va faire ça, avec un peu de chance elle fait Shuri ici, et je la bloque, Vamos. Ouais Joggernote je... elle l'aurait fait dans, la, dans le tempo Super. Là je peux faire juste le Red Skull. Quoique hein, on peut passer. Hein. Bah, en vrai je peux faire ça et ça. Hein. En vrai c'est pas mal hein. Ouais, ah, je crois que c'est un peu chiant mais... Je crois que c'est méga chiant. Ouais, j'ai quand même un avantage. Hein. quand même devant... Le Claw est incroyable. Le Clo est incroyable comme draw. Il me fait prendre enfin le mid. Et à droite j'ai beaucoup... Ouais, le Clo est incroyable. Le Clo il... il me fait la win. Sinon j'aurais Red Skull à gauche ou à droite Elle a trop de retard à droite. Donc j'aurais Red Skull à gauche et je pense que je gagnais quand même. Je pense qu'elle a trop de retard à droite. Je faisais Red Skull à gauche. Après elle peut faire Juggernaut. Mais au pire le Juggernaut il allait au mid. Et ça me faisait gagner le mid. Et Juggernaut seul ne faisait pas gagner. Donc je pense que j'aurais fait Red Skull. On va voir. Peut-être que juste le Red Skull sur Titan m'aurait fait gagner. Vous voyez ça c'est des, sacrés... des matchs de tournoi. Qu'on voit assez peu en ladder. Parce que les gens en fait en ladder ils ont l'impression qu'il faut jouer les decks qu'ils... Il voit sur les sites les decks entre guillemets top meta, les decks Galactus, les decks Thanos, les decks Shuri. Non, tu crées ton deck et ça gagne. Dans ce jeu, tu crées un deck, ça gagne. Et c'est ça qui est trop bien. C'est parce que tu sais pourquoi tu joues la carte, tu as un plan de jeu. Et vraiment, vous le savez si vous faites du mode battle. Peut-être pas en ladder, parce qu'en ladder, il y a un peu trop de decks top meta entre guillemets. Mais si vous faites des modes battle, même avec des potes, vous voyez que... Quel que soit, même si vous avez, entre guillemets, le deck top méta euh, de la mort qui tue et que adversa et votre euh, adversaire ou votre pote, enfin, si c'est en mode battle, c'est un adversaire. Oula. Non, c'est bon. Hein. C'est chaud à la Doom. Hein. Ça, c'est vraiment surprenant. Vamos, vamos. Sacré match. Elle a bien commencé, mais on s'est bien rattrapé. Et... Très, très. Vous voyez, on s'est fait surprendre. C'est pour ça qu'au début, éviter de snapper, prendre l'information, ça... Euh... Can we change deck? Je vais changer aussi. Je vais partir sur le euh, Doom Wave. Très sympa. Un deck tempo. Vous, vous le voyez ici, la liste. Très très cool, très surprenant. Moi, avec le. Justement, j'en ai galéré avec le Shuri Zero dans le tournoi. J'ai joué contre Kalas avec ce deck. C'était très très compliqué parce que c'est un deck qui fait des points, c'est un deck qui peut surprendre, c'est un deck il a des. Il y a tout, quoi. En fait, avant, il y avait Thanos Souris qui était tellement fort que même les decks, entre guillemets, un peu teke, un peu tempo, etc., bah en fait, perdaient contre Thanos Souris. Maintenant, ces decks-là et tous les decks qui ressemblent, j'ai l'impression que c'est un truc que je répète tout le temps, mais ça, c'est hyper important à comprendre. Et. Il y a autant de decks comme ça qu'il y a de joueurs. C'est-à-dire que n'importe. J'aurais pu prendre mon Ronan. Le Ronan le, le que j'ai proposé il y a une semaine ou une semaine et demie dans la méta. Enfin sur YouTube. Il est extrêmement fort le deck Ronan. Il, il revient en fait, il revient bien. Les decks électro, les decks destroyer, les decks. Enfin bref, tout dans cette méta, vous pouvez tout jouer. Attendez, c'est moi qui vais créer peut-être. Ok, ça c'est pareil, c'est un peu chiant. À... Et vous voyez, le... même avec le tracker, c'est dur de savoir euh... Euh, ce qui reste dans le deck, machin. Enfin, Là vous voyez, il y avait encore 3 points d'interrogation à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait sur toutes les matchs qu'on a fait, il y a encore 3 cartes que je connaissais pas et ça aurait pu être justement la carte qui fait que tu vas prendre 4 à la fin, la petite carte surprenante. Alors on a besoin de... de curve avec ce deck, on a besoin de faire T2, T3 et tout. On a un deck qui est très fort dans, la, dans le timing. Je, alors, toujours compliqué de snap, mais on a une main qui est très intéressante. Mais ouais, c'est un deck de, de tempo. Donc si jamais, en fait, si vous jouez contre ce deck-là, la clé, c'est de snap si jamais il n'y a pas de T1, pas de T2. Si l'adversaire, enfin, si ce deck-là ne fait pas T1, T2, ou même, ne, en tout cas, ne joue rien sur les deux premiers tours, même une carte, ça suffit, mais ne joue rien sur les deux premiers tours, vous snappez. Vous snappez agressivement. Parce que, en fait, sa puissance, elle vient aussi de sa curve. C'est un deck de value, etc. Et avec la fameuse combo Wave, Shulk, Doom. Ça peut être un Serra Control, il y a du Zabu, ça peut être un Dark Oak, oh, Dark Oak. La Wave, on la joue à la fin en général. Donc je vais plutôt Cosmo. Quoique j'aurais aimé faire White Queen au mid. Peut-être on va Cosmo ici. Mister Négative. Oh, ça c'est sexy. Je pense qu'elle va snap sur Mister Négative, logiquement. Elle est censée snap, je suppose. Wave, euh, ouais, c'est très fort contre Mister Negative pour bloquer son dernier tour. Après, le problème, c'est que là, elle l'a fait T3, le Mister. Donc, euh... le... ça va quand même bien enchaîner. Je pense que si elle snap, je suis censé partir. Quand il y a Mister T3 ou T4. Bon, T4, ça dépend si vous avez une belle curve, mais. Oh, il y a un Galactus. Yawong Yawong Je crois que j'ai envie de wave là Pour la bloquer Je crois que je vais wave Je pouvais faire aéro mais je pense que je vais me faire éclater Je vais juste wave Magic. Ah hein, Magic c'est intéressant. Le Galactus sur euh, Limbe. Et je perds. Si j'avais. Vous voyez là, typiquement si j'avais top deck et chiol, je gagnais. Je faisais chi... Galactus Ah non bah non, si j'avais Shiolk à côté ça marchait pas. Voilà, il y a Suon qui est problématique. Pour bon, aéro ici. Moi qui ai l'initiative. C'est tendu, hein. Bon, elle peut pas, Gala. Le problème, c'est qu'on n'a pas de chang chi Ouais, c'est complexe, hein. Ouais, Mister, il est arrivé trop tôt. Hein. Elle a fait trop... En fait, elle, elle triche trop avec la mana. Après, peut-être que cette aéro, elle peut faire la win, on verra. Souris. Ah, elle peut quand même bien enchaîner. Le Doom est surprenant. Notre Doom est quand même bien surprenant. Si elle snap, je pars. Parce que moi, j'ai n'ai pas sa son... capacité à avoir généré de la mana avec Mister Négative. De la puissance et de la mana. Si elle ne snap pas, je reste parce que je pense que c'est un play qui est surprenant, le Doom au mid. Sachant que je suis devant à gauche, je suis devant à droite. Je pense que ce Wong va m'éclater. Elle a pioché pas mal de cartes. Il reste deux dans son deck. Logiquement, elle est en ses snaps. Et en fait, je vais voir ses cartes aussi. Donc, c'est pas si mal le fait. Là, je perds un point, mais pour avoir énormément d'infos sur ce qu'elle va jouer. Donc, je pense que c'est plutôt bien. Ouais. Donc, Iron Man, Mystique. Peut-être Iron Earth. Donc, vous voyez, là, je pense qu'elle aurait dû snap. Parce qu'en fait, elle me donne trop d'informations. C'est-à-dire que là, maintenant... Ok. Donc, c'était sûr qu'elle allait gagner. Mais là, vous voyez, dans les points d'interrogation, il y a plus que 3 cartes que je ne sais pas. Ça, c'est hyper important en tournoi. C'est une vraie, vraie, euh, vraie valeur. Vous c'est, c'est comme au poker. L'information, tu dois la faire payer à l'adversaire. C'est genre euh, le fameux gars qui dit bah, « je paye pour voir ». Bah ouais, mais tu dois payer cher, mec. Si, la, si la, sur la, le, la turn, tu mets pas cher, bah, il va aller voir la river, le jeune homme. Enfin, voilà. J'ai une curve, après c'est Frisk et Lyon donc euh, elle aussi elle est censée avoir une courbe de mana. Ouais elle aussi, elle aussi elle est censée avoir une courbe de mana normalement. Oh je vais Adam Warlock à... sur Sunspot Pas mal non bah, je pioche trop déjà. Bah en vrai autant faire ça et ça, hein, ça fait plus de points. C'est un peu plus tricky. Ouais, je pense que là c'est une erreur de sa part de ne pas avoir snappé. Je pense vraiment qu'elle était vraiment très très bien. Et peut-être qu'elle a eu peur de snap, mais. J'ai envie de Cosmo au mid. C'est moi qui ai l'init. Est-ce qu'elle va jouer des trucs au mid maintenant Oh, il y a Ala, il y a Ala, il y a Ala. Euh, non, on va Cosmo à droite hein, vu qu'il y a Ala. Ok, elle veut pas battre Ala, donc ça c'est bien. Sabre tous. Il y a un Galactus, on a bloqué Galactus. Je pense qu'on va piocher ici. Avec ça et ça, on peut se permettre de bourriner. Pour être sûr vraiment. Ok. Donc là maintenant il faut juste gagner au mid et gagné. Après, ou gagner à gauche. Mais là on a vraiment beaucoup. Neuf euh, en plus avec le Cosmo. On a Wave. On va piocher deux cartes. Je wave, ça la bloque. Je vais snap wave. Je fais wave sans faire d'autres cartes derrière. Oh énorme. Vous savez ce qu'elle a eu avec ça Elle vient de m'envoyer sur Discord. Elle a, Ag... Elle a eu Elle a eu Elle a ah, eu C'est pour ça. Et encore les plays étaient pas mal hein. Ok, Psylock mid. Euh, Sabre tous, Zabou. Enfin, vous voyez, euh, c'était pas incroyable comme play, mais ça avait de la cohérence, quoi. Elle aurait pu vraiment s'écraser dans Ala. En fait, elle avait Agatha en main. Ok, ok. Donc, oui, là, je snap parce que je suis pas sûr de gagner, mais je pense que je suis pas mal. Je préfère un tiens vaut mieux que du, du, deux Tulora, en général, du moins. Et euh, là, je snap si j'ai un T2. Si je pioche un T2, je snap parce que j'ai la tempo. Après, pas de T2, je veux pas snap. Et je sais pas ce que j'allais dire. Donc ouais elle a eu Agatha. Euh, j'ai perdu mon, pro, mon mon raisonnement, bon c'est pas grave. Mais ouais je ne jouais pas le. si je ne jouais pas le T2, je vais.. Voilà. Je remarque, non. Voilà. En fait j'ai envie de White Queen mid. Après j'ai envie de piocher. Au pire je fais pas. Ouais mais c'est bien de lui avoir, d'avoir l'info. Je crois que je vais wave. Ah ouais mais si je fais... Ah ouais mais si. J'ai l'init ou pas Je pense qu'elle va Galactus. Ah, elle a pourri sa... son deck. Elle pourrit son deck. Pourquoi elle a pas mis sur Clintar Elle a pourri son deck, c'est un peu bizarre. Elle a peur de Cosmo. Et elle a pourri son deck, elle a eu peur de Cosmo sur Clintar. Et, c... Et ça c'était vachement... Ouais, elle voulait à tout prix faire Mister. Vu que j'ai Wave, elle peut Galactus. Je pense qu'elle va Galactus sur Clintar. Donc je vais aéro au mid. J'ai l'initiative. C'est bon. Ah non. Bon, je vais quand même piocher deux cartes. Je vais pas Snap parce qu'elle est quand même sous négative. Donc elle a un, avant, elle a un vrai avantage. Je vais assurer à droite. Sachant que je suis déjà devant ici. Non, je vais passer. J'ai Shihulk, Spider Mooman, je prends l'info au moins. Mais je ne vais pas snap. Euh, alors, oui, le, combat, le, le game enfin, la game d'avant, c'est parce que j'ai Wave. Et si j'ai deux flottants après Wave sur le T5, ma Shihulk elle coûte 4 moins 2, 2 mana, plus toutes mes autres cartes qui sont 4 sous Wave. Moi, je peux faire double carte et elle qu'une seule. Donc là il peut y avoir un Galactus à gauche Je pense que c'est En vrai il y a un play où je fais ça Ça Et ça Non Ça et ça J'ai pas envie de snap parce qu'encore une fois, ce Mr. Négatif c'est une carte qui est extraordinaire. Iron Man. Ok. shang ça tue pas grand chose. On a un joli Spider euh, woman au mid quand même. Et on peut rajouter un petit dard de ville à droite. Je pense que j'ai envie de jouer deux dans une game avec Mister Negative. Si elle snap, je suis un peu embêté. Mais en même temps, mon play Spider Woman au mid, il est tellement fort. Je pense que c'est très surprenant. Et elle, elle, elle se dit, bon, au mid, j'ai gagné. Je vais essayer de gagner une autre ligne. Je pense qu'elle ne s'attend pas à un truc comme Spider Woman qui finalement, c'est pas que 8 plus quelques points. C'est vraiment détruire la ligne en face. Mystique. La question, c'est est-ce qu'à gauche, elle arrive à faire 12 Ouais, dommage. Galactus. Oh Galactus il est 12. Ah bah ouais avec... Galactus il est 12. Ah parce qu'il est 6. Il est 12 Galactus. Il est 2-6. Ah ouais il est 2-12. Wow. Vous voyez, la Spider-Man nous a. Elle aurait pu nous faire gagner le mid. Hein. Là, c'est pareil, elle a une combinaison qui est forte. À la fin, elle fait 26-22. Je pense qu'elle a, elle a raté un snap. Hein. Je sais pas, après, moi, je suis peut-être trop agressif sur mes snaps, mais. Je pense qu'en tournoi, il faut. Quand t'es tu... quand bien, quand tu fais une belle sortie, tu dois prendre 4 points, quoi. Si tu snaps pas quand t'es très très bien, en fait, tu risques juste de prendre. En fait, ça, la game risque juste de se jouer à celui qui a le meilleur winrate. Parce que si à chaque fois, c'est 1-1, 2-2, 2-2, 2-2, vous voyez bah, En fait, finalement, celui qui va gagner 6 fois va gagner contre celui qui en a gagné que 5 de game. Alors que parfois, c'est la, tout l'avantage du mode battle. C'est que tu peux gagner que 3 fois et que l'adversaire a gagné 6 fois et quand même gagner le, le duel. Ah, c'est fort là. Heureusement, elle pioche pas ici. Pas trop mal. Je hein. suis pas trop mal parce que. Ok. Elle, elle pioche pas. Parce que j'ai wave. Que je vais faire maintenant. Je vais snap en vrai, je crois. Que je fais juste wave ici. Et j'ai mon fameux play Shiulk Spider-Woman ou Shiulk Aero. Ouais. J'aurais presque pu snap avant. En vrai, j'aurais presque pu snap avant, mais. Ouais, peut-être que dans tous les cas, vous voyez, parce que pourtant, elle a fait son, entre guillemets, son play le plus fort, T4, Mister, mais je pense que c'était quand même trop tard. Shang-Chi qui part, Mister qui part, le snap. Snap opportuniste, direct, on prend les deux points, voilà. Pareil, quand il y a un lieu un peu relou, bim. Ça, c'est important, c'est il faut, faut faire des trucs, des choses comme ça. Faut gagner sans aller au bout comme au poker, Faut... tu gagnes pas que en révélant tes cartes à la fin, tu gagnes aussi par les... Les... les adversaires qui vont passer parce que tu vas leur mettre de la pression ou tu vas comprendre, te mettre dans la tête du joueur. Elle peut avoir une excellente main et toi tu peux lui montrer que ta main elle est pas excellente mais elle est au dessus d'excellente. Dans ce cas là, elle... tu gagnes. Lardeville je crois qu'elle l'a pas vu, ah enfin, si elle l'a vu le... la game d'avant. Elle peut pas jouer Mister Négative ici. Je pense que Mister Négative, elle va le mettre ici. Parce qu'elle se dit, je ne vais pas aller sur Terre Sauvage. Parce que il, il pourrait Cosmo sur Terre Sauvage. Alors que Mienne de Vibranium, il a pas envie d'aller là. Parce que c'est un lieu qui est chiant, qui pollue un peu le deck. Donc je pense que son Mister va aller au centre. Le raisonnement, c'est la clé. Le raisonnement, c'est la clé. Let's go. Peut-être dernier match. En fait, j'ai déduit ça parce que c'est une excellente joueuse. Peut-être qu'aussi bien en ladder, je le fais pas ça en me disant bah mon adversaire il va être tout pété, donc j'ai pas besoin de faire ça. Mais là, vu que je sais qu'elle est excellente et qu'elle me l'a montré, parce que c'est ce qu'elle a fait il y a deux games, où elle a fait son... sur le Chugila, elle a fait son mister sur Chugila parce qu'elle savait que j'allais pas Cosmo moi sur Chugila, et que c'était pas un play que j'avais envie de faire. Et... Ok. Donc, euh... Vous voyez, en fait, entre guillemets, en faisant un super play il y a deux games, elle m'a aidé à avoir un raisonnement plus juste sur ce play-là. Et c'est ça le mode battle, c'est tu construis ton gameplay au fur et à mesure, tu con construis ta théorie, chaque mode battle a sa théorie et tu vas la construire à chaque fois au fur et à mesure en fonction de l'adversaire, en fonction des patterns que tu analyses chez l'adversaire, etc. Bref, c'est trop bien le mode battle, c'est une folie. Vous l'avez compris mais c'est une vraie vraie folie. Alors là c'est intéressant, vous voyez, parce que je vais wave, mais vous allez me dire, bon, t'as pas She-Hulk en main. Si j'ai pas She-Hulk en main, mais que je suis pas en mode je peux abandonner, je joue pas Dardeville en mode je buff que j'ai She-Hulk plus quelque chose. Là ça sert à rien de bluffer. Après je peux top decker She hulk mais c'est une chance sur 5. Donc je pense que je vais quand même jouer mon petit Daredevil. Et il est possible que ça me fasse gagner. D'ailleurs, je vais le mettre plutôt euh... non, plutôt à gauche. Là, elle ne pourra pas jouer à gauche. Donc, elle jouera forcément au mid. Le qui a Big House. Ah, zut. Remarque qu'elle a moins un là. Elle ne peut pas jouer à gauche à cause de la wave. Ah Remarque, non, elle a, elle a pioché une carte. Mais non, sa carte, elle coûte 4. Dans tous les cas, toutes ses cartes coûtent 4. Donc là, on fait juste par ça. Ça devrait être bon. Ouais, voyez, là il va l'intéresser contre Mister Négatif. Mister Négatif, c'est un super deck. Hein. C'est vraiment un. C'est pas un deck qui a un énorme win rate, mais c'est un deck qui a un beau average cube. Par contre, il faut savoir abandonner. C'est le genre de deck, tu peux avoir 40% de win rate, mais par contre, monter bien le ladder. Et en tournoi, alors, en tournoi, il peut y avoir des cosmos, justement. Vous voyez, là, je l'ai quand même. Il y a il y a une game que j'ai gagnée juste avec le Cosmo bien placé, c'est ça le problème, c'est que si t'as l'Init et ce deck a l'Init, vous voyez, il y a le côté vraiment counter, il y a le côté puissance, il y a le côté un peu, je peux te contrer, et en même temps je fais des points, et en même temps j'ai des combinaisons, enfin voilà, c'est, bah, clairement c'est mon coup de cœur à l'heure actu... actuelle dans la méta. Je pense qu'en tournoi, je préfère quand même jouer Shuri 0, parce que j'ai plus, ex... plus d'expérience avec le Shuri 0. Mais ce deck-là, euh, je l'ai vu à l'œuvre en tournoi et je l'ai pas mal joué. et Vraiment, il est, il est dingue. Ouais, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ouais, c'était des beaux matchs. Hein. C'était vraiment des très très très très très beaux matchs. Euh, euh, elle me dit euh, Ton deck contre le mien euh, Tellement bien Ouais bah c'est ça le truc C'est que j'ai Wave J'ai Cosmo J'ai vraiment un deck euh, anti L Je vais pas l'appeler Comme je fais d'habitude en vidéo Parce que je parle pas très bien anglais Et, euh, et bah et elle, elle parle anglais <rire> Ok elle parle pas français Donc ça va être compliqué Mais euh, merci à elle Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo J'espère euh, que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a permis de progresser Et prendre du plaisir N'hésitez pas à aller sur TikTok J'ai ma chaîne TikTok, The Fichou, pour voir un maximum de, de petites vidéos pédagogiques et en même temps des vidéos drôles sur Marvel Snap. Euh, les lives du lundi, euh, enfin le mardi et le jeudi de 10h à 19h sur twitch.tv The Fichou Go. Je vous invite euh, à venir en live et tous les jours des vidéos sur YouTube. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde